Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils 5, 6, 7, c'est ça, 7 conseils pour euh, développer sa discipline pour ne plus jamais abandonner votre apprentissage des langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, une autre langue. Si ça fait plusieurs fois que vous reprenez, par exemple, l'anglais et que, eh bien, à un moment donné, vous abandonnez, vous n'arrivez pas à, à garder le cap, eh bien, ces 7 conseils vont vraiment tout changer pour vous. Jingle Alors juste avant de vous donner ces 7 conseils, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici, c'est un kit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Et vous verrez, il y a plein de surprises, il y a plein de trucs derrière, il y a plein de, de live, de masterclass, vous serez invité. Voilà, bref, je ne vous dis pas tout ça, mais il y a plein de surprises. Et une fois que vous serez inscrit, si euh, ce n'est pas encore fait, faites-le maintenant. Ce que je veux vous partager, donc si ça fait euh, plusieurs fois que vous reprenez l'anglais, et que à chaque fois, vous reprenez et que vous abandonnez à nouveau la toute, la toute, toute première chose à faire, c'est de vous poser cette question. Quelle méthodologie est-ce que vous employez Qu'est-ce que vous faites pour euh, apprendre l'anglais Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que si vous faites la même chose à chaque fois que vous reprenez l'anglais et que vous abandonnez, ben en fait c'est bien la première chose à faire, c'est de changer de stratégie c'est de changer de méthodologie euh, parce que eh bien, ça ne fonctionne pas donc il y a un moment donné, il faut bien changer euh, et c'est pour ça que euh, je prône que je vous euh, pousse dans le marathon d'anglais de faire ou marathon d'anglais ou marathon espagnol dans nos méthodologies, dans notre euh, pédagogie c'est d'aller, euh, d'arrêter de faire tout ce qu'on a appris à l'école qui malheureusement, euh, c'est voilà il n'y avait pas de méthodologie, On on ne nous donne pas de méthodologie pour apprendre. Et aujourd'hui, eh bien, il faut changer, tout simplement. Euh, arrêter de répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Et donc, le premier conseil, donc ça, c'était, euh, voilà, on va dire le conseil zéro. Le tout premier conseil, c'est l'amour. Ils vont se dire, elle a totalement craqué. Qu'est-ce qu'elle nous raconte L'amour, l'amour, c'est tout simplement aimer ce que vous faites. Pourquoi c'est que si vous voulez être discipliné dans une chose, si vous êtes en mode résistance, que vous faites les choses alors que vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas, c'est une contrainte, eh bien forcément vous allez abandonner. Si vous n'aimez pas apprendre la liste, euh, la liste des verbes irréguliers, eh bien il faut trouver une autre manière de le faire. Et euh, si vous faites des choses que vous aimez, eh bien naturellement vos priorités vont changer parce que le cerveau aime le plaisir, ça ça a été prouvé euh, par les neurosciences et euh, ça vous évite de procrastiner. D'ailleurs la procrastination est un super indicateur pour vous dire que ce que vous faites ou ce que vous êtes sur le point de faire ou de ne pas faire justement, eh bien, c'est que vous n'aimez pas ce que vous faites. Donc, il faut tout simplement essayer de s'approprier l'apprentissage d'une langue avec des choses que vous aimez. Si c'est des séries que vous aimez, eh bien, allez là-dedans. Vous n'avez pas... Euh, c'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, d'apprendre par la contrainte. Et c'est vraiment euh, à l'opposé de l'apprentissage, d'un apprentissage efficace. Le deuxième conseil, c'est euh, être clair. Être clair sur vos objectifs. C'est d'avoir une vision, euh, savoir où vous allez. Parce que souvent, euh, quand on reprend l'anglais, ou on démarre une autre langue, eh bien, on achète tous les livres de grammaire, on achète plein de trucs, et on fonce la tête dans le guidon, mais on ne sait pas où on va. Imaginez, vous prenez un taxi, vous montez dans le taxi, et euh, le, le conducteur vous dit, bah, vous allez où Et vous dites, bouge pas, euh, où vous voulez le, imaginez la tête du, du conducteur qu'est-ce qu'il va vous dire bah, euh, non, donnez-moi une direction sinon je ne pourrais pas vous emmener et en fait c'est vraiment ça l'idée c'est que si vous n'avez pas de vision vous ne savez pas où vous allez vous n'avez pas d'objectif euh, ouais, intermédiaire d'étape intermédiaire vous ne saurez pas comment y aller donc déjà première chose posez-vous euh, « Prenez une feuille, un stylo, posez-vous la question, quelles seront les étapes intermédiaires ?» Et ce qui nous emmène à notre troisième point, c'est aussi vous poser la question du pourquoi. Pourquoi vous voulez faire les choses le fait de vous poser cette question, encore une fois je sais que on est dans une société, on court partout, on prend pas le temps de se poser des, justement ce genre de questions qui vont vous permettre de tenir sur le sur la durée, sur le long terme euh, et, euh, et on se focalise sur des trucs à court terme c'est à dire qu'on va se focaliser sur des motivations des leviers de motivation court terme c'est à dire que si par exemple vous avez un voyage euh, là qui va arriver et vous dites oui bah moi je veux, je veux parler pour partir euh, faire ce voyage alors Ok, c'est un objectif, mais pour moi, ce n'est pas un, le pourquoi vous voulez apprendre euh, la langue. C'est un, euh, une étape intermédiaire. Le pourquoi, c'est le truc que vous allez aller gratter. Euh, c'est vous interroger, mais pourquoi euh, vous voulez euh, parler la langue pendant ce voyage euh, Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus au-delà de ce voyage Parce qu'une fois que vous aurez passé votre voyage, euh, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, il faut vous trouver euh, d'autres choses, aller creuser le truc émotionnel. Et euh, mon astuce pour ça, c'est de vous dire « Ok, pourquoi je veux faire ce voyage ?»« Pourquoi je veux parler euh, la langue euh, dans le pays ?»« euh, Ok, parce que, euh, parce que je me sens ridicule. »« Ok, euh, et pourquoi tu te sens ridicule ?»« Je me sens ridicule parce que, euh, euh, voilà, un jour à l'école, on s'est moqué de moi. »« Ok, et pourquoi ?» Bref. Voilà, ce jeu de pourquoi va vous ramener à la raison initiale du vraiment. Pourquoi vous voulez faire les choses Et ça, c'est un euh, levier qui va vous permettre de savoir, en fait, pourquoi vous, faire, vous faites les choses et ne, ça vous permettra de ne pas abandonner. Et dès que vous êtes sur le point d'abandonner, eh bien, allez relire ce. Pourquoi vous dire, non, mais je ne peux pas lâcher. Moi, je sais qu'il y a une élève dans, dans le programme, c'est sa petite fille son levier de motivation. Et ça, c'est un levier émotionnel. Elle peut... Euh, Échanger avec sa petite fille en anglais. Euh, enfin voilà, c'est juste aller chercher le truc qui vous euh, anime. Le quatrième, euh, la quatrième chose pour votre discipline, pour vous euh, faciliter, parce que euh, de, pour vous faciliter tout simplement l'apprentissage, c'est de définir des créneaux d'apprentissage en amont. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, le quotidien, on, on roule à 100 000, on a plein de choses à faire, on arrive, on se couche et de... Ah, j'ai encore oublié de faire de l'anglais. Eh bien oui, euh, si on ne prend pas rendez-vous avec soi-même, si on ne pose pas euh, des moments d'apprentissage, eh bien, euh, ça arrive d'oublier les choses. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au final, ben, on ne fait rien. Donc vraiment, euh, définissez euh, ces, euh, ces créneaux en amont. Euh, Dites-vous, ok, tous les matins, euh, ça va être de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Ou tous les midis, j'ai 20 minutes, je vais faire ça. Ou tous les soirs, voilà. Prévoyez ce moment en avance. Parce que déjà, ça va vous décharger mentalement plutôt que de vous dire toute la journée oh, « il faut que je fasse de l'anglais, il faut que je fasse de l'anglais ». Tout ça, ça va vous stresser, ça va, vous, ça va amener une charge mentale qui ne qui, qui sert à rien, qui, on n'a pas besoin d'en rajouter, on en a déjà suffisamment. Le fait de savoir « ok, tous les jours je me lève, je fais mon truc, bim, euh, c'est fluide ». C'est comme euh, par exemple quand vous avez du mal à aller à la salle de sport, à aller faire du sport. Moi, ce que je fais, c'est que ben, je sais que s'il y a des jours où je vais être un peu plus, ça va être un peu plus compliqué pour me motiver je sais que les baskets sont sorties, le sac est prêt. Il y a un minimum d'obstacles et ce qui nous amène au cinquième point, c'est justement enlever les obstacles. Rapprochez-vous de la facilité, c'est-à-dire que si vous avez besoin pour votre créneau d'apprentissage de la langue, vous avez besoin d'aller chercher votre stylo qui est au bout de la pièce, votre cahier qui est de l'autre côté, et votre calepin qui est ailleurs, Déjà, il y a trop d'obstacles. Ce sont des barrières qui vont venir vous bloquer, tout simplement. Enlever les barrières, rapprocher les choses, ça sera, ça vous facilitera la vie, tout simplement. Et euh, sixième point, et eh bien, c'est de tenir. Un tableau, euh, je regarde là-bas parce que mon tableau est là-bas. Un tableau, euh, quelque chose qui est visuel. Enfin, pour moi, je sais que je suis très visuelle, donc j'ai besoin de ça. En mettant euh, chaque semaine, ok, euh, votre plan d'action. Et à la fin de la semaine, ok, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Euh, moi, ce que j'aime écrire, c'est écrire mes trois actions de la semaine suivante. Et euh, tout en étant flexible, parce que je vous dis ça, parce que je le vois tout le temps dans le marathon d'anglais, euh, on enseigne le fait de se mettre en place une routine euh, d'anglais au quotidien, chaque semaine. Et euh, le problème, c'est que souvent, on est, on est trop rigide avec soi-même. Ça, c'est une question de, de perfectionnisme. Je sais que c'est le profil de la plupart de mes élèves. Et c'est pour ça que ça bloque, d'ailleurs. Et le fait de se dire « Ok, mettre trois actions. » Mais si dans la semaine, il y a une des actions euh, « Ah ben bah non, en fait, euh, ça, je, vais, je suis un peu plus fatiguée, je ne vais pas le faire, etc. » Simplement, s'autoriser à la remplacer par autre chose. Euh, et ça, ça vous permet de vous dire bah, « J'ai quand même fait mes trois actions. » Pas celle qui était prévue initialement, mais c'est pas grave. J'ai fait trois actions qui étaient liées à mon objectif. Euh, et moi, je fais ça sur mon tableau chaque semaine. Euh, et je vois l'objectif final qui est noté, parce que ça, c'est hyper important de noter une date, euh, vous fixer un délai. Par exemple, euh, là, mon défi, c'était euh, trois mois. Donc, je vois les semaines qui défilent au fur et à mesure. Et on se rapproche, et on se rapproche du défi. Donc, ça met un peu la pression pour euh, faire les choses. Et euh, surtout, euh, le septième euh, conseil c'est de cultiver votre discipline euh, au quotidien dans les autres euh, domaines de votre vie parce que tout ce que je vous ai donné là euh, sont des choses qui fonctionnent. Mais moi, j'ai envie que vous ayez ça euh, comme outil sur le long terme pour votre vie de tous les jours parce qu'en fait, toutes les euh, actions que vous allez aller faire pas seulement dans les langues, mais dans votre quotidien, tous les jours, eh bien, ça va vous aider aussi à apprendre. Et c'est pour ça, au sein du marathon d'anglais et du marathon d'espagnol, on a des masterclass chaque mois avec des experts. Et en fait, on, on a une vision holistique de l'apprentissage où on va traiter tous les sujets euh, qui ont un impact direct ou indirect avec votre apprentissage. Et ici, la discipline en est, est un levier. Et pour vous donner un exemple, en fait c'est comme, comme des muscles, hein. plus vous allez travailler euh, votre discipline, plus vous allez la cultiver, c'est vraiment ça le terme, et eh bien moins vous, vous allez y aller en résistance et plus ça sera fluide pour vous. Je vais vous donner un exemple, vous allez me dire « elle est complètement folle », mais <rire> je vous le donne quand même. C'est euh, J'ai lu ça dans, dans les ressources de Jim Quick, je vous en parle souvent euh, ces, derniers, ces derniers mois c'est que lui, dans sa routine matinale, une fois qu'il a pris sa douche, il prend, euh, enfin, ou je l'ai peut-être interprété comme ça, mais moi au final, je le fais comme ça, c'est qu'il prend une douche froide tous les matins. Donc moi, je prends une douche chaude et je termine par quelques minutes d'eau froide. Et alors, les premières fois, c'est horrible. Et puis, on se dit, allez, je tiens 15 secondes. Le lendemain, vous venez 20 secondes, 30 secondes, etc. Et ça, ce sont des petites actions euh, difficiles, <rire> je me dis, pourquoi je leur raconte ça Des petites actions difficiles qui mettent euh, votre discipline à l'épreuve, mais plus vous allez cultiver ça et plus les autres choses seront simples. En fait, c'est comme, vous savez, quand on tire sur un élastique, alors au début, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et une fois qu'on arrive au bout, eh bien, euh, quand on le remet à sa taille initiale, eh bien, c'est beaucoup plus souple. Et en fait, c'est ça l'idée de cultiver sa discipline, c'est de faire des, des petites actions difficiles, mais petit à petit, tous les jours, pour... Euh, agrandir, élargir l'élastique et que ça soit plus simple pour vous et ça vous pouvez le faire vous même en vous créant des rituels, des petites actions comme ça un autre conseil qu'il donnait c'est également de se brosser les dents de la main gauche si vous êtes droitier parce que c'est quelque chose qui est difficile alors essayez hein. le premier jour moi j'étais complètement bloquée, j'avais le bras je ne sais pas bouger et le fait de faire ça, ça crée des nouveaux chemins neuronaux qui vous permettent en fait de faire des choses plus compliquées par la suite et à force de le faire ça devient beaucoup plus facile, je vous dis pas que je le fais tous les jours mais euh, je, je, je le fais de temps en temps voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous retenez euh, qu est avec quoi vous repartez de cette vidéo C'est quoi le truc euh, qui, vous, qui vous parle le plus A partager cette vidéo si vous voulez soutenir la chaîne et euh, ben, tout simplement nous remercier. Euh, je dis nous parce qu'on est toute une équipe encore une fois. Nous remercier euh, des conseils qu'on vous donne gratuitement via les vidéos, via le, le blog, le site Marathon des Langues, via Instagram, euh, via d'ailleurs euh, suivez-nous sur nos réseaux. Hein. Et, euh, et puis ben voilà, tout simplement, euh, c'est tout ce que je voulais vous dire. Euh, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, à la chaîne YouTube. Et je vous dis à plus tard. Ciao